Je m'appelle Laurie, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 2 Journalisme à liacp Alors moi du coup j'ai fait deux ans de DUT Commerce à Dijon, ensuite je suis partie en troisième année de fac à Grenoble en Infocom sur Journalisme. Et du coup après je suis arrivée à liacp l'année dernière en Master 1. La première année de Master, on revoit un peu les bases du journalisme, donc tout ce qui est presse écrite, télé, radio. Euh, des choses que je ne connaissais pas forcément, donc c'était cool de revenir aux bases. Et après, on a le côté pratique euh, au deuxième semestre avec l'immersion, donc c'est euh, une semaine dans un organisme... Euh euh, où on découvre euh, tout simplement le quotidien de l'organisme. Moi, j'avais fait dans un studio de doublage. En première année de master, il y a aussi la possibilité de faire des stages. Euh, donc un stage soit de cinq mois ou soit euh, deux stages de deux mois. Moi, j'ai pris la deuxième option où j'ai fait un stage en presse écrite euh, au Journal de Saône-et-Loire et l'autre euh, stage, je l'ai fait dans quelque chose de complètement différent, sur une application euh, à destination des jeunes. Donc ça n'a rien à voir et les deux non plus. Donc euh, ça prouve que j'ai trouvé euh, ma voie. Et la deuxième année, c'est une année euh, beaucoup plus pratique où on a la possibilité de faire une alternance. Donc moi, euh, depuis sur l'alternance chez EgoDécrypt. Alors, Go Decrypt c'est un média euh, qui est seulement sur les réseaux sociaux, euh, pour Players, et qui est à destination des jeunes, qui fait des résumés d'actualité euh, chaque jour pour informer les jeunes euh, de... âgés entre 15 et 25 ans. Et du coup, il est présent sur euh, Insta, TikTok, YouTube, Twitch, enfin un peu tous les réseaux sociaux. Donc, moi, ma mission principale, je travaille euh, essentiellement sur TikTok, où chaque matin, je vais faire de la veille, je vais écrire, je vais parfois monter. Et je fais ce genre de mission parfois sur d'autres plateformes, donc Instagram, Youtube par exemple. Voilà. Alors euh, pratique, euh, complet dans les formations et dans les cours, et euh, bonne ambiance.